Music mm -hmm. La technologie, toute la technologie, rien que la technologie, c'est l'essence, le motto, l'essence même de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard et, et également des, des deux autres universités de technologie consœurs que sont Troyes et, et Compiègne. Pour présenter à présent plus globalement l'établissement et participer à une journée porte ouverte, c'est avec la perspective, et je vous remercie pour l'intérêt dont vous faites montre pour l'établissement, mais peut-être pour vous avec la perspective d'intégrer l'établissement et de devenir ingénieur de, de l'UTBM. Et pour ce faire, vous posez bien entendu un certain nombre de, de, de questions. Quel type d'ingénieur est formé au sein de, de l'établissement Comment intègre-t-on l'UTBM, qu'est-ce que l'UTBM, au-delà des quelques images qui ont été projetées, de quels moyens dispose l'UTBM, etc., etc. Je vais m'attacher à, à commencer à esquisser, à, à dessiner les contours de l'établissement et à apporter des premiers éléments de réponse à ces, à ces questions. Tout d'abord, les ingénieurs diplômés de, de l'UTBM, et les dernières enquêtes d'insertion le confirment à nouveau, une fois diplômés, trouvent un emploi en trois à quatre semaines en moyenne, et je voudrais donc une très forte employabilité, et je voudrais préciser que plus de 50% d'une promotion d'ingénieurs diplômés eh bien a signé, ces personnes ont signé un contrat avant la fin même de leur cursus, dans les six mois précédant la fin de leur, de leur cursus. Donc, notez, c'est déjà une très très bonne employabilité des ingénieurs de l'UTBM, c'est vrai pour l'ensemble des ingénieurs formés, formés en, en France. Les ingénieurs également diplômés de l'UTBM à la première embauche ont une rémunération moyenne et c'est là une moyenne d'un petit peu plus de 37 000 euros euh, annuellement, on peut noter après des, des variations bien entendu, et de se rappeler euh, qu'il y a de l'ordre de 20% d'augmentation sur cette rémunération euh, à l'issue de trois années d'exercice professionnel, hors autres avantages euh, éventuels. Et de préciser également qu'en étant diplômé de, de l'UTBM, eh bien 20% d'une promotion, une personne sur cinq trouve un premier poste à l'étranger. Je reviendrai sur la dimension internationale pour laquelle nous avons une attention toute particulière. Donc une personne sur cinq trouvant un premier poste à l'international est vraiment sur les cinq continents. Et l'international est une, une, une dimension très prégnante dans le métier d'ingénieur, puisque plus de 40% des diplômés nous déclarent également avoir des missions directement liées avec l'international. Le métier d'ingénieur euh, se conjugue à l'international, je le dis souvent de la sorte, notre monde est très petit, ne fait que 13 000 km de, de diamètre, et complexe, diversifié, le métier d'ingénieur s'inscrit vraiment dans cette, dans cette dimension. Alors, pour pouvoir... Euh, Intégrer, euh, être diplômé de, de l'UTBM, bien entendu, il faut pouvoir intégrer l'établissement et je ne vous le cacherai pas, euh, l'établissement procède à une sélection. Les formations à l'UTBM sont sélectives et il ne faut avoir aucunement peur de ce, de ce terme et nous retenons euh, en fonction... Euh, du type de spécialité d'ingénieur, du niveau d'entrée, nous allons retenir une candidature sur 10 à 15 candidatures. Et pourquoi avoir être sélectif de la sorte Les études d'ingénieur sont extrêmement exigeantes de par la complétude des compétences à acquérir et du rythme avec lequel il faut pouvoir acquérir ces, ces compétences. Et nous ne sommes pas là pour faire de fausses promesses, nous ne sommes pas là pour faire perdre du temps à des personnes qui ne seraient pas en capacité d'acquérir ces compétences au rythme demandé. Et donc nous procédons à une sélection, une sélection à, à, à l'entrée. Alors si les formations de l'UTBM sont sélectives, l'UTBM par contre n'est pas élitiste et je voudrais partager également avec vous le fait que 30% de nos, de nos étudiantes et de nos étudiants sont boursiers de l'enseignement supérieur. Alors, les formations sélectives, et nous aurons une petite séquence avec la référente des admissions au sein de, de l'établissement, mais d'ores et déjà, partager avec vous quelques critères retenus. Bien entendu, les résultats scolaires en première et en terminale, pour celles et ceux d'entre vous qui aspireraient à déposer un dossier de candidature pour intégrer l'établissement à l'issue de leur baccalauréat euh, pour celles et ceux d'entre vous qui aspireraient à intégrer l'établissement après deux ans d'études dans l'enseignement supérieur et eh bien le classement classement euh, si vous avez préparé une classe préparatoire aux, aux grandes écoles euh, un diplôme de DUT etc etc et d'avoir une attention sur la moyenne au baccalauréat les éléments de la lettre de motivation également sont regardés avec grande attention et constituent également des critères de, de, des critères de sélection. Tout cela, c'est la performance, si je puis dire, euh, au, au, cours des, au cours des études. Mais ce n'est pas le seul critère. Et vous le savez, nous avons des admissions sur dossier, et non pas des admissions sur un concours écrit. Tout cela n'est pas, euh, pas les seuls, les seuls critères. Euh, et d'autres critères est, est extrêmement important et le projet professionnel personnel que vous allez euh, que vous allez euh, au, auquel vous aspirez en d'autres termes d'être en capacité de répondre à la question suivante quelles sont les raisons pour lesquelles je souhaite devenir euh, devenir ingénieur. En résumé, nous cherchons certes des têtes bien, bien pleines, mais nous allons continuer à les remplir, mais surtout des têtes bien faites et des personnes extrêmement motivées, avec un vrai projet professionnel. Et pourquoi cela Puisque au long de vos études, vous aurez la possibilité d'adapter votre parcours, d'avoir une latitude dans le choix de vos enseignements. En regard de votre projet professionnel. Donc, pour pouvoir avoir un déroulé de cursus le plus optimum possible, le plus pertinent possible, eh bien, il faut avoir une bonne connaissance ou avoir déjà une réflexion quant à votre projet, à votre projet professionnel. Mais nous y reviendrons plus plus longuement d'ici quelques quelques instants. Quelques mots également, pêle-mêle, sur l'établissement. En taille, il existe 200 écoles d'ingénieurs dans le dans le pays, et l'établissement. Toute catégorie d'écoles d'ingénieurs confondues, les écoles post-bac, les écoles à, à, à bac plus 2, avec des recrutements bac plus 2, et la septième école d'ingénieurs la plus importante euh, en, en France, et la quatrième école d'ingénieurs post baccalauréat la plus importante également, il en existe une centaine dans le dans le pays, dès lors que nous diplômons chaque année plus de 600 ingénieurs euh, au sein de au sein de l'établissement. Je le disais il y a quelques instants de cela. Une attention toute particulière sur l'international. Rappelez une fois encore ici qu'un diplômé sur cinq trouvera un premier emploi à l'international sur, sur les cinq continents. Une dimension très importante. Partagez un autre chiffre 20% des étudiantes et des étudiants en de établissement sont internationaux et nous avons la chance d'accueillir au sein de l'établissement, 67 nationalités différentes. Et la diversité est une vraie richesse au quotidien dans, dans l'établissement. L'international également dans une formation d'ingénieur, et eh bien c'est l'existence de deux quitus pour être diplômé au-delà du parcours plus académique. Premier quitus, obtenir un niveau minimum en, en anglais pour être diplômé, c'est le niveau B2. Euh, qui doit être sanctionné par un examen international. Et nous organisons au sein de l'établissement euh, l'examen euh, BULAT sous Lingua Squills euh, aujourd'hui euh, de, de Cambridge. Et puis, c'est d'avoir une exposition également à, à l'international et de bénéficier de cette expérience, une expérience d'une richesse incroyable, avec au minimum trois mois euh, d'exposition et d'expérience à l'international, mais la semestrialisation de nos cursus conduit à, à, à, au fait que l'ensemble de nos diplômés eh bien, ont au moins une expérience de six mois, que cela soit dans une université partenaire pour un semestre d'études ou pour un stage dans une entreprise à, à, à l'étranger. Préciser dans ce cadre-là et dans le cadre de ces échanges, eh bien, nous avons plus de 230 universités partenaires dans le monde et vraiment sur les cinq continents, et avec un certain nombre d'entre elles également des accords permettant des accords de double diplôme et permettant au cours de votre cursus, eh bien, et de devenir Ingénieur diplômé de l'établissement, mais également d'obtenir, et c'est souvent, souvent un master d'une université, université partenaire, nous évoquerons ces points-là cet, cet après-midi. Préciser, je dis que la langue anglaise, bien entendu, est un quitus pour être diplômé, mais d'avoir la connaissance d'au moins une autre, une autre langue, une deuxième langue étrangère, est extrêmement, extrêmement important. C'est le cas pour l'immense majorité de nos, de nos élèves ingénieurs et nous enseignants au sein de l'établissement. Huit langues étrangères sont, sont enseignées. Nous évoquerons à nouveau ces éléments-là cet, cet après-midi. Et puis enfin sur la dimension internationale, partager avec vous le fait que nous opérons avec nos deux universités consœurs que sont l'UTT et, et à Troyes et l'UTC à Compiègne une plateforme, une plateforme à Shanghai appelée UTCUS, C'est l'un des instituts franco-chinois d'enseignement supérieur et nous l'opérons en partenariat avec l'université de Shanghai. Et cette plateforme, eh bien, nous permet de projeter. Euh, en Chine, euh, des étudiantes et des étudiants pour un semestre d'études assuré par des enseignants des trois universités de technologie partant euh, également en mission à, à Shanghai, mais de pouvoir euh, vivre pendant six mois, euh, euh, j'allais dire dans, étudier pendant six mois dans un autre con, euh, contexte et de connaître euh, l'effervescence euh, qu'est la ville de, de Shanghai euh, no, notamment. Nous délivrons, je vous le disais, des, un certain nombre de, de diplômes d'ingénieurs. Tous nos diplômes d'ingénieurs sont accrédités, bien, bien entendu, par la CTI, la Commission des titres de, de l'ingénieur, que ce soit nos cinq formations d'ingénieur en formation initiale ou nos quatre formations d'ingénieur par la de, de l'apprentissage. Et l'ensemble de ces neuf formations également disposent, euh, ont obtenu un label qualité à l'échelle européenne que nous appelons le label E-Race et qui permet de d'avoir des points de référence euh, au travers de, de ce label qualité commun à d'autres formations à l'échelle européenne. C'est particulièrement important, euh, notamment si vous voulez débuter votre, votre carrière euh, eh bien, euh, dans un pays à, à l'étranger et, et en Europe. Le cursus, très rapidement, et, et d'ici quelques instants, nous allons le développer beaucoup plus en, beaucoup plus en avant, mais de présenter au travers de, de la carte qui apparaît actuellement à l'écran le cursus. Il est peut-être un petit peu compliqué mais nous allons le décrypter très, très simplement et très, et très rapidement. La lecture dans le temps est de gauche à droite de, de, de l'écran et donc il est possible d'intégrer l'établissement à l'issue d'un baccalauréat pour préparer un diplôme d'ingénieur en 5 ans ou à l'issue de deux années de formation dans l'enseignement supérieur il faut encore une classe préparatoire aux grandes écoles un diplôme euh, universitaire technologique, par exemple, et d'autres modalités, euh, modalités existent. Pour une intégration et un cursus en, en, cinq, euh, en cinq années, eh bien, il s'agit d'ores et déjà, et de première étape, de construire les fondations de la maison, maison ingénieur. Et quelle que soit la spécialité euh, choisie à, à l'issue, eh ces fondations sont communes à tout ingénieur. Formation euh, scientifique de, de, de bien entendu et de poser euh, des bases très très solides pour pouvoir après progresser et s'inscrire dans, euh, dans une spécialité. Ce cycle préparatoire dans l'établissement, nous l'appelons le, euh, le tronc commun et peut-être à l'inverse, à la différence d'une classe préparatoire aux grandes écoles, l'idée est de vous mettre d'emblée, dès le premier jour au sein de l'établissement, dans la posture du futur ingénieur. Donc le tronc commun, bien sûr, est dévolu à des enseignements scientifiques, mais pas que. D'autres types d'enseignements euh, commencer à découvrir euh, le, le, le mot de projet, par exemple, etc. etc. Et, et c'est euh, important de le, de le préciser à mon sens, hein, ce n'est pas une une classe préparatoire en tant que telle, mais bien d'être dans la posture du futur ingénieur dès le dès le premier jour au sein de l'établissement et d'avoir de commencer d'avoir une découverte du milieu industriel notamment avec un stage et un stage d'un mois dans, en entreprise durant ces deux ces deux années à l'issue et eh bien vous intégrez une, des spécialités de l'établissement une fois encore cinq spécialités sous statut étudiant quatre spécialités sous statut apprenti et peut-être à l'inverse d'autres établissements, en, en, d'autres écoles d'ingénieurs post-bac, eh bien, il n'y a pas de, de critères, si je puis dire, pour choisir telle ou telle spécialité. Nous n'avons pas l'idée de la notion de classement au sein de, de l'établissement. Et, et toute étudiante ou étudiant euh, satisfaisant au minima, à l'issue de ces deux années, eh bien, peut choisir la spécialité de son choix. Et si votre appétence est de devenir ingénieur informaticien, vous deviendrez ingénieur, euh, ingénieur informaticien, même chose si c'est de la mécanique euh, ou de, ou de l'énergie. Ces spécialités, eh bien, ces talents sur trois années. Nous avons des cursus qui sont semestrialisés. Donc, il y aura six semestres d'études. Et sur ces six semestres, eh bien, deux semestres seront consacrés à des stages en entreprise, que cela soit en France ou à, à l'étranger. Et puis, sur les quatre semestres d'enseignement plus académique, la possibilité également, je, je le disais, eh bien, d'avoir un semestre, de passer un semestre, voire parfois deux semestres, euh, j'allais dire, dans une université partenaire à, à l'étranger, avec universités avec lesquelles nous avons des, des accords. Nous redévelopperons euh, dans la matinée ces, ces, ces éléments-là sur le cursus. Ce que nous cherchons, euh, au sein de la communauté de l'établissement, au sein de, des étudiantes et des étudiants, et bien d'avoir des élèves ingénieurs, acteurs, actrices de leur, euh, de leur formation, d'être réellement proactifs durant leurs études et de ne, pas, de ne pas subir ces études, de ne pas être, je vais mettre des guillemets, de ne pas consommer des études, mais vraiment d'être acteur, actrice de, de la formation. Alors plusieurs manières d'être acteur, actrice de sa, de sa formation. Le premier est peut-être le plus important, euh, la plus importante des raisons, et eh bien de pouvoir, d'avoir la possibilité dans les universités de technologie de construire un parcours de formation en fonction de son projet professionnel. Je le disais, il existe une latitude dans le choix des enseignements de sorte à, à vraiment euh, sculpter euh, son parcours de, de formation en regard du, du projet professionnel. Ça nécessite d'être proactif dans, dans, dans ce cadre-là. Cadre Il y a d'autres façons d'être acteur-actrice de sa formation et, et d'avoir... Un engagement, un engagement associatif et c'est une richesse de l'établissement d'avoir des associations étudiantes très professionnelles, extrêmement structurées qui proposent plus de 60 activités, des activités culturelles, artistiques, technologiques, etc. etc. au sein de, de l'établissement et cela permet eh d'acquérir par, par ce biais-là un certain nombre de compétences supplémentaires et de faire communauté au, au quotidien. Une autre manière également d'être acteur ou actrice de sa formation, eh bien euh, d'avoir un engagement durant ses études. Et les engagements, ces engagements-là sont reconnus par l'établissement et inscrits au supplément et diplôme. Euh, par exemple, et nous aurons l'occasion dans la journée de le redévelopper, mais par exemple d'être euh, ing élève ingénieur entrepreneur ou élève ingénieur euh, euh, impliqué dans le milieu associatif une fois, une fois encore. Tous ces éléments-là, je le disais, je le redis, seront euh, dé développés hein, tout au long de la journée et puis euh, en soirée euh, la semaine prochaine. Mais également, euh, repréciser, ces éléments sont résumés dans la plaquette euh, ingénieur 2022 qui est disponible directement, euh, directement en ligne. Sur l'établissement également et sur l'université de technologie de belfort montbéliard mais par extension sur les trois universités de technologie françaises, eh bien de préciser bien sûr nous sommes une école euh, des écoles d'ingénieurs parmi les 200 écoles d'ingénieurs du pays et donc membre de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs mais nous sommes une UT, une université. Et, et donc euh, l'idée est de prendre le meilleur des écoles d'ingénieurs et des universités euh, dans les UT. Nous sommes également membres de la conférence des présidents d'universités. Nous sommes, si nous sommes l'une des plus importantes euh, écoles d'ingénieurs du pays, nous sommes également l'une des plus petites universités en, en France. Et nous avons un troisième qualificatif puisque nous sommes une grande école et nous sommes membres de la conférence des grandes écoles et une fois encore parmi les trois membres des trois universités de technologie françaises avec notre plateforme avec notre plateforme en Shanghai. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres mais en partager quelques-uns avec vous pour vous dire que la communauté étudiante représente de l'ordre de 3000 personnes. Euh, 3000 personnes accompagnées au quotidien par 400 personnels, 200 enseignants, enseignants-chercheurs et 200 personnels techniques et administratifs. C'est cela la communauté de, de l'UTBM. Nous disposons d'un certain nombre de moyens, notamment des moyens financiers annuellement, notre budget annuel. Euh, euh, global est de l'ordre de 42 millions d'euros euh, par an pour euh, pouvoir euh, eh bien, subvenir à l'ensemble des, des besoins de l'établissement et accomplir l'ensemble de, de nos missions. Et de préciser également qu'aujourd'hui, la, la communauté des alumni de, de l'UTBM eh compte plus de 18 000 personnes qui, au long des années, ont été, euh, ont été diplômées. Et cette communauté est également extrêmement, extrêmement importante. C'est un réseau... Euh, un réseau qui permet d'avoir des interactions en étant les ingénieurs avec, avec des anciens de, de l'école. Nous sommes localisés, fallait-il le préciser, mais dans l'est de la, de la France, un jet de pierre de la frontière, la frontière suisse, et l'établissement est installé sur trois campus distants les uns des autres d'une dizaine de kilomètres, campus de Belfort, le campus de Sevenant et le campus de, de Montbéliard. Je voudrais partager avec vous quelques mots sur la technologie, je le disais, toute la technologie, rien que la technologie à l'UTBM, et de repréciser ce que nous entendons par technologie, et, et parfois il y a quelques incompréhensions sur ce terme-là, et, et, et de faire mienne la définition qui était proposée par Guy Denielou. Guy Denielou est le penseur des universités de technologie à la française, en France, et il fut le premier directeur de la première UT créée, l'université de technologie de Compiègne. Technologie, en fait, c'est le nom de la science quand elle prend pour objet les produits et les procédés de l'industrie humaine. Et donc, en tant que science à part entière, la technologie adopte les mêmes exigences théoriques, rationnelles, mais pour aborder non pas ce qui existe et décrire notre monde, mais pour aborder ce que nous construisons. C'est cela, l'industrie humaine. Et donc, la technologie se concentre sur le monde que l'homme construit. Ce qui signifie que l'ingénieur UTBM est un ou une technologue. Et d'être technologue, c'est très différent que d'être super technicien, qui ne s'adresserait qu'à la technique, qui serait complètement désincarné, qui ne se préoccuperait pas de, de l'usage. Être technologue, eh c'est pouvoir appréhender les faits techniques. Et les faits techniques, les objets, les organisations, les procédés, sont des systèmes complexes. Et de pouvoir appréhender ces faits techniques eh bien par plusieurs biais. Bien entendu, le biais scientifique, bien entendu, le biais technique, mais pas que, également au travers du biais sociétal, du biais environnemental, etc. L'ingénieur UTBM est également un ingénieur humaniste. Foucault le dit ainsi, en sachant articuler le dur, la partie technique, la partie matérielle, avec le doux, le doux c'est l'homme, c'est l'humain. Et donc être ingénieur humaniste, et eh bien nécessite au cours des études, d'acquérir un certain nombre de compétences et, et, et d'avoir un certain nombre de réflexions. Bien sûr, de bien se connaître, développer une connaissance sur soi et sur les autres, développer également une conscience élargie de la société, de ses besoins, des défis auxquels nous faisons face et également de la responsabilité de l'ingénieur au regard de la, de la société, etc., etc. C'est pourquoi dans les universités de technologie, eh bien, les, il y a une part très, très importante sur les enseignements en sciences humaines et sociales qui font partie de la complétude de la formation d'ingénieurs. Des sciences humaines et sociales qui ne sont pas vues comme un supplément d'âme que l'on chercherait à donner à un ingénieur, comme une couche de sucre que l'on chercherait à mettre autour de la maison un ingénieur, mais une fois encore, réellement comme faisant partie de la complétude de cette, de cette formation et avec plusieurs, plusieurs volets, et d'avoir une ouverture au monde, et l'ouverture au monde passe par la connaissance de langues étrangères, de sorte à être en capacité de communiquer, mais d'avoir des enseignements également dans d'autres domaines des sciences humaines et sociales, et pêle-mêle que ce soit des sciences de gestion, que ce soit l'épistémologie, que cela soit la philosophie, etc., etc. Nous aurons une séquence dédiée cet après-midi, à ces à enseignements. L'UTBM, en résumé, est donc un établissement intégré, un établissement intégré, c'est-à-dire d'appréhender l'industrie humaine, non pas de manière disciplinaire ou de manière facultaire, mais de manière globale, vous l'avez compris, et dans un continuum formation, recherche euh, et, et, et innovation. D'avoir donc, quelles que soient nos activités, une approche pluridisciplinaire, une fois encore, d'avoir une ouverture à la société et à ses défis, et d'avoir une très forte capillarité avec le milieu socio-économique, et en tout particulier avec les, les entreprises. Alors, à titre de conclusion, et si l'établissement, je le disais, est un établissement sélectif comme toutes les formations d'ingénieurs, vous n'en êtes pas surprise ni, ni surpris, et eh bien de vous dire, osez, osez devenir ce type d'ingénieur scientifique et, et humaniste, technologue et humaniste dans une université de technologie, en général à l'université de technologie de, de Belfort, euh, montbéliard Au long de la journée, nous aurons... Euh, l'occasion de pouvoir euh, redévelopper l'ensemble de, de, de ces points. Je vous propose d'aborder la troisième séquence. Nous avions et nous avons diplômé plus de 600 ingénieurs au mois de novembre, euh, novembre dernier. Et à cette occasion, euh, la promotion était à nouveau euh, intégralement réunie. Et nous avons euh, questionné quelques diplômés euh, sur leurs années, euh, leurs années passées. Et je vous propose à présent de visionner ce petit film. Euh, il ne dure pas tout à fait trois minutes témoignage de diplômés et je vous dis à tout de suite donc. This day is important because I've worked pretty hard for it. I thought it was gonna fail and in the end I made it. So It's graduation day, so obviously it's uh, very important. It's the results of five years of hard work and dedication. It's been a very difficult uh, couple of years for me. I had to learn French completely when I joined UTBM and also when I did the class preparatoire before coming here. So it was a very challenging couple of years for me and I'm so happy to finally be here today and finally achieve my degree. It was really special for me to, to prepare something and to share some happiness. Challenge of tomorrow are becoming more and more important, so I wanted to, to take my part into it, so I decided to be an engineer, and today, it's official, I am one! <laughs> it's a whole chapter closing and a, another one opening. There is a lot of, of, of emotion inside me, just like a bomb that was trying to blow out. So. That's how I think Yeah, I'm starting my professional life. Uh, I've already got a job. Yeah, let's see what's next. Let's see what's next. So I work in the aerospace industry. I work for uh, ESA, so European Space Agency. Currently, I'm looking for a job. I work uh, at EDF. A methods engineer. In a company called Capgemini. I'm an electricity engineer. I'm an industrial program leader. I'm uh, an engineer uh, within a design office in Paris. My next goal would be to build in the next five years to be able to work for NASA, maybe. Uh, that's definitely my next goal in, uh, in, the, in my bucket list, yeah. I would like to, to do a job in uh, which I'm able to travel a lot and it's also one of the reasons why I uh, wanted to study at UTBM. My dream is to become a manager and after that uh, to come to Lebanon and uh, make my own uh, company. UTBM in free words uh, will be friends, technology, hard work, innovation. innovation, innovation, helpful, the connection with the world. One of them is definitely fun. Merci UTBM et que vive les ingénieurs de demain. I'm a graduate. Thank you UTBM and we are the engineers of tomorrow. Thank you, UTBM, Merci U T Nous sommes les ingénieurs de demain et vive U T B M. Dirai diplômé, et nous tenons U T B M. Mais des ouïes ingénieurs sortent, so. Donc, et nous tenons U T B M. Tenons U T B M. Après les ingénieurs fassent qu'un, n'chalat serva à dans sa tasse U T B